J'ai été chercher dans mes cahiers de chansons, mes cahiers, mes journaux intimes, Regardez regarder un petit peu tout ce que j'avais écrit depuis, euh, ben depuis un moment en fait. Là j'ai des textes de 2018, je pense que ça peut remonter jusqu'à 2016 on va dire, je sais pas. En fait plus je remonte, plus je trouve des textes de chansons que j'écrivais en anglais et ça, ça me convient pas. Il faut vraiment que ce soit des choses en français, mais par contre des petits poèmes ou même des des extraits de mes, de mes journaux intimes, ça peut fonctionner. J'en suis pas encore sûre à 100% mais je pense que je vais intégrer également ouais, des, des choses que j'ai écrites qui ne sont pas en vers, qui n'ont pas, euh, pas de rimes, quoi, qui ne sont pas vraiment des poèmes mais plus de la prose et euh, des choses assez simples de ma vie quotidienne. Et donc ce que je fais là, c'est que euh, je sélectionne ce que j'ai envie de garder, je le recopie, je le retravaille un petit peu j'ai aussi emmené des appareils photo jetables à développer aujourd'hui. Je devrais avoir euh, les tirages euh, dans une grosse semaine, on dit, donc on verra ce que ça donne. Je ne sais pas du tout si c'est des photos que je vais pouvoir utiliser pour illustrer les poèmes, à voir si ça correspond. Mais sinon j'ai des appareils photo en cours. Euh, appareils photo jetables aussi, en cours qu'il faut que je termine et que j'emmènerai également développer, voire. Euh, Voir ce que ça fait. En fait, quand je, quand je réécris là, les poèmes, j'ai des idées d'images qui me viennent et il faudrait que je puisse les faire, quoi, les prendre prendre ces photos-là, parce que ce serait le mieux. Quoi. Plutôt que de sélectionner des images et les faire correspondre un peu de force. Si je trouve des images, en fait, dans ce que je fais développer et tirer, qui correspondent vraiment à l'univers d'un poème, alors là je les sélectionnerai. mais je vais essayer quand même de vraiment illustrer les, les poèmes, pas juste mettre des choses un peu au hasard. Les unes avec les autres. Ce matin, ce que j'ai fait aussi, c'est que je me suis organisée. En fait, il y a pas mal de, de, de projets sur lesquels j'ai envie de travailler. Et tous me font autant envie, en fait. Donc, euh, je sais pas s'il si faut que je me focalise sur une chose, que je la termine et qu'ensuite je passe à une autre. Ou alors, si je peux articuler plusieurs choses dans une journée ou dans une semaine. Hum, Qu'est-ce que vous faites, vous Est-ce que quand vous avez plusieurs projets, vous préférez en terminer un et, en passer, euh, sur, et passer sur un autre ou vous aimez bien varier, faire un petit peu de ça, un petit peu de ça, un petit peu de ça. Dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Quand je cherche à remplacer un mot par un autre, je préfère travailler avec un dictionnaire analogique. Pour vous donner un exemple, là j'ai le mot brouillard que je voudrais remplacer. En fait je ne voudrais pas le remplacer par quelque chose qui signifie exactement brouillard, je voudrais un peu euh, ouvrir l'idée du brouillard vers autre chose, peut-être changer le sens, m'inspirer à, à, à désigner quelque chose d'autre, ou alors peut-être trouver un mot qui désigne mieux l'idée que j'ai et que je n'ai pas encore réussi à vraiment... Ben, pour laquelle je n'ai pas encore trouvé de mot, en fait, que je n'ai pas réussi à exprimer. Donc j'ai cherché le mot brouillard. Et pour le mot brouillard, il me renvoie à météore, nuage, ou même conte. Mais si on cherche... Les analogies au mot brouillard, on a brouillard, brouillard léger, brouillard épais, bruine, brouée, brume, temps gras, crachin, embrun, frima, gelée blanche, givre, nuage, nuée, vapeur, exhalaison, fumerole. Et si je vais me référer à Météor, ça devient encore plus intéressant. En réalité, pourquoi en fait Est-ce que brouillard est associé à météore Est-ce que vous avez une idée, vous Moi, je ne vois pas trop, mais je trouve ça très poétique et très inspirant. Donc si je viens voir météore, dans la catégorie phénomène, on a aérolite, arc-en-ciel, aurore, aurore boréale, bolide, brouillard, bruine, comète couronne, crépuscule. Et là, par exemple, je me rends compte que crépuscule correspond mieux à ce que je veux exprimer plutôt que brouillard. Et en effet, il y a une analogie entre brouillard et crépuscule. En tout cas, l'idée que, que je veux exprimer peut correspondre aux deux mots, mais elle est plus précisément exprimée par le mot crépuscule. Si on continue, on a cyclone, éclair, étoile filante, feu de saint elme Feu follet, foudre, frima, furole, gelé, giboulé, globe de feu, grêle, halo, météorite, mirage, mirage ça pourrait bien aller aussi, mirage pourrait bien aller également, ouais. neige, nuage, orage, ouragan, et ça continue comme ça, et il y a tous les mots. J'en ai un peu marre de pas toujours pas avoir mes photos que j'ai amené à tirer il y a un peu bon moins d'une semaine. Euh, bon, c'était prévu hein, que ça prenne tout ce, tout ce temps à être développé, mais bon, j'ai envie d'avancer sur le Là, je suis un peu bloquée depuis quelques jours donc j'ai décidé de ressortir les photos, les tirages photos que j'ai de l'époque de Bruxelles et euh, d'en de, sélectionner voir euh, si ça pourrait aller. Aussi il y a quelque chose que j'aime beaucoup faire, c'est prendre donc une photo et euh, écrire dessus, dessiner dessus en fait plutôt, avec un marqueur blanc. C'est un effet euh, que j'aime bien. Donc pourquoi pas faire ça, ça pourrait être vraiment cool. Euh, on va voir ensemble aller euh, voir ça. Bon c'est des photos que je n'ai jamais sélectionnées, donc euh, que je considérais comme ratées. En soi, euh, je ne suis pas sûre de trouver euh, des choses qui ne conviennent hein, vraiment pas. Oh là là là là là là, il y en a énormément. <rire> il y a des négatifs aussi, ça peut être intéressant d'utiliser ça. Mais plutôt pour le art journal. Oh là là. En fait ça c'est parce qu'à l'époque je faisais euh, tirer toutes les photos. Je ne les faisais pas d'abord numériser et ensuite sélectionner celles que je voulais faire tirer. En fait je sélectionne des photos, c'est celles que j'aime bien, mais euh, j'ai pas l'impression qu'elles pourraient bien correspondre en vrai pour. Il y a des bons souvenirs quand même. Et des moins chouettes souvenirs. Pourquoi pas, pourquoi pas. Pourquoi pas. Après, peut-être que chercher forcément à ce que les images illustrent complètement les poèmes. Peut-être que je pourrais me laisser un peu de. Un peu plus de marge là-dessus, pourquoi pas. Et alors, plutôt faire des choses graphiques, dessinées. Hum, ça pourrait être pas mal. J'en trouve quand même là des photos qui peuvent bien correspondre en vrai. Ah, celle-là, elle est Celle-là pourrais... aussi. J'aimerais bien essayer de scanner ces fleurs blanches là. Okay ça pourrait bien rendre non Je même pas testé le scanner j'ai pas testé le scanner encore non mais ces fleurs blanches là dans le scanner et même peut-être les roses les roses mortes là ah non mais c'est pas des roses et chaque fois les feuilles mortes mon souvenir, jour après jour cette chanson non c'est quoi je voudrais tant que tu te souviennes cette chanson est la tienne c'était ta préférée je crois que le préade ça me dit quelque chose c'est gazbourg mmh. En ce moment, à la maison, c'est Atelier Zine Et ça, c'est le Zine de Brice qui illustre avec des images et des textes les chansons d'un album qu'il a composé et enregistré récemment. De Liminal Wave, c'est de la musique hmm, très expérimentale, pas mal dark, de noise. Si vous aimez tout ça, vous pouvez aller écouter l'album. Vous avez le lien en description. Et le Zine sera bientôt disponible. Il est en train d'y apporter ses dernières retouches. Mais dès qu'il sera disponible, je vous le dirai.